Jean de mais j'espère que vous êtes ce tous moi bien sûr aujourd'hui pour une vidéo de Parce que je n'ai pas de aujourd'hui les amis On est sur Carfaction V2 Les amis, ça a été une petite vidéo pour vous dire que mon serveur ouvre très très très bientôt Donc la date d'ouverture est le 27 à 16h Les amis, je vais faire un live d'ouverture On va faire regarder des points boutiques, etc Mais je vais vous parler aussi aujourd'hui vite fait du serveur Donc les trucs les plus importants à savoir Et bien sûr, si vous voulez tout savoir sur le serveur Les Youtubers vont faire des vidéos de présentation Donc j'espère que c'est eux que d'autres Youtubers vont faire des vidéos sur le serveur je vais les contacter en espérant que tout, ça, tout cela fonctionne Sinon si vous, vous avez envie de jouer avec votre faction Partagez le serveur ou cette vidéo avec un de vos amis Je vais choisir quelqu'un dans les commentaires Qui a partagé la vidéo à un de ses amis Pour gagner 10 euros de points boutique Donc c'est très simple, c'est quoi la Qu faction les amis C'est le serveur qui est ouvert en 2015 On a décidé de fermer à cause d'un petit dispute avec les fondateur On a réouvert en août, On a duré de a en août 2017 On a été de a 2017 AU 2017 jusqu'au 1er janvier On a maintenu une moyenne de 200 connectés euh, dans les premiers mois on était à 400 et tout c'est vraiment cool mais à la fin on était quand même à 100 150 200 dans les derniers euh, même le dernier jour de l'ouverture on était 150 euh, donc c'était plutôt cool mais cette fois-ci on a décidé de repartir sur une version 2 avec quelques petits ajouts mais on veut garder la base de notre truc et on veut surtout tout focaliser sur le farm to win donc en faction il y a deux systèmes de trucs de farm il y a soit vous farmez l'argent ou soit vous farmez les points on va commencer par les farm de l'argent quand vous farmez l'argent vous pouvez acheter les spawners en jeu, les tags, c'est que j'ai un petit message avant votre pseudo, vous connaissez les joueurs de co les musiques spéciales, ou spéciaux, je sais pas comment on dit, si vous allez voir, ça va être stylé ça quand ça va sortir, les kits, les items pvp, genre les euh, items pour pvp, des items normales, genre les pistons, Hooper, etc, quoi. vu que les pistons, euh, et les Hooper et l'armes sont pas craftables, c'est la seule façon de les obtenir, ensuite vous allez pouvoir acheter des grades, donc on sait pas encore les prix qu'on va mettre, donc c'est pour, pour ça que c'est marqué bientôt disponible, c'est qu'on sait juste pas les grades, même chose Oh, même chose pour vos pièces de points boutique. vous allez pouvoir acheter des pièces de points boutique Pour recevoir des pb ensuite, vous allez pouvoir acheter des niveaux, des têtes de vos youtubeurs favoris. Donc par exemple, Mathite, Kines, Okila, Okiseox, euh, tous les youtubeurs ici présents. On va rajouter des youtubeurs au fur et à mesure, Les blocs et euh, vous pouvez vendre tous les trucs qui sont ici. Ceci est seulement les trucs que vous pouvez vendre. Donc il faudra vraiment vous, vous attarder à, à farmer plus le cannabis, vu que le cannabis est quand même plus rentable. Ou les pumpkin pie, ou les, les pommes, ou le pain, bref. Voilà, c'est à vous de trouver. Qu'est-ce qui est le mieux à farmer quand vous farmez, les amis, vous avez deux options. Comme je l'ai dit, vous pouvez farmer soit les points ou l'argent. Donc, juste ici, au, warp, au Air Warp, vous avez un Air Warp, vous avez les PNJ, vous cliquez dessus et puis vous avez plusieurs euh, trucs. Donc, on a Lambert qui nous propose des minerais comme de l'émeraude. On a ensuite euh, lui qui nous propose des, des trucs de chasse. On a ensuite euh, Drogon qui nous propose des trucs de farm encore, ainsi de suite. Chaque fois que vous allez obtenir de l'émeraude, vous allez pouvoir les échanger contre des points. Donc les points, c'est quoi C'est cet item-ci, ici, point de classement. Quand vous avez un point de classement, vous faites « slash point euh, submit » et ça va vous ouvrir un, un menu, ce que vous allez devoir l'ajouter pour votre faction. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore décidé combien... le PNJ va être juste ici, mais on n'a pas encore décidé combien ça va coûter euh, de bureau pour un point. Hey, mais que, dès qu'on va le faire, ça va être mis à jour. Donc il y a ce qui, qui est intéressant sur le serveur. Ensuite, les champions... Qu'est-ce que ça sert d'être euh, premier au classement Vous gagnez un grade champion. Donc c'est un grade qui est disponible euh, seulement via euh, les gagnants de la version. Donc, quand vous gagnez une version, comme les champions de la version 1, c'est la favorite ils ont ce gratis, comme vous voyez, champion devant leur pseudo. Et ils ont tous les avantages du grade élite. Le grade élite est un grade à 30 euros pour toute la version. Et euh, eux, ils l'ont gratuitement. Donc, les 15 membres de la faction l'ont gratuitement. Donc, c'est plutôt intéressant. On a beaucoup de, plus de trucs intéressants aussi sur le serveur. On a un volcan. Donc, le Warp Volcan. Vous, vous n'avez pas accès au Warp, mais euh, vous avez un volcan où est que les minerais spawnent autour. Vous devez miner C'est la seule façon d'obtenir le volcanite. Je vous ai peut-être pas, euh, pas présenter les minerais, mais bon, pour les joueurs qui connaissent euh, Cofaction déjà, on sait qu'il y a 4 minerais, donc il y a le Néphiline, Epidote et le Volcanique qui est multanable juste au Volcan. Le Volcan, il est à tous les 6 heures, vous pouvez faire stage Volcan pour voir à, dans combien de temps il reste au Volcan. On a aussi un nouveau temple, donc le nouveau temple qui est la même chose qu'avant. En fait, quand un temple démarre, il y a des cristaux, je vais vous le faire, ou des cristals, je sais pas exactement comment on dit. Voilà, quand vous êtes en game mode survie, moi ça fonctionne pas parce que je suis en game mode. Mais quand vous êtes en survie, vous tapez ça quand il y a zéro durabilité sur le cœur. Le dernier qui tape le cœur reçoit un item, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis, euh, voilà euh, je pense j'ai fait le tour vite fait de tout ce qu'il y avait à faire Mais comme j'ai dit, si vous voulez vraiment tout savoir Ça va être la vidéo des Youtubers et ma vidéo qui va sortir le jour de l'ouverture Donc samedi, euh, dans la soirée, je vais faire une vidéo de présentation vraiment de tout complet On a rajouté aussi des euh, musiques sur le serveur Donc quand vous trouvez des disques de musique, chaque disque de musique comporte des musiques Vous voyez, des vraies musiques plutôt intéressantes C'est très simple pour avoir les vraies musiques, c'est super super simple Ça prend quelques secondes Vous allez dans vos texture packs vous pouvez mettre votre pack, euh, le pack de CD custom. Et vous pouvez mettre votre pack de texture par-dessus. Je vais le faire moi, vous allez voir. Ça va rien changer du tout. C'est juste que c'est plus cool, quoi. Vous allez pouvoir avoir les deux. Donc ça va tout se mettre à jour. Dans 3, 2, 1. Voilà, c'est mis à jour. Mon pack de texture est à jour. Et j'ai aussi encore les musiques. Si je veux mettre les musiques, je vais vous montrer. On a toujours les musiques, vous voyez, c'est plutôt cool. Donc c'est des musiques connues, des musiques un peu euh, troll. Il y a plein de trucs, vous allez devoir les découvrir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire vite fait les amis. J'espère que vous êtes là pour l'ouverture de mon serveur. Ça me fait super plaisir à toutes les gens qui ont déjà acheté les points boutiques, qui ont déjà euh, et partagé le serveur, etc. Vous pouvez aussi participer euh, à un concours sur notre compte Twitter du serveur pour gagner euh, 5 fois 30 euros de point boutique, donc c'est 5 grades élite en gros, et c'est plutôt intéressant parce que c'est gratuit, vous allez juste à retweet, follow mon Twitter, follow Twitter du serveur, et vous pouvez entrer pour euh, gagner tout ça. Ensuite on fait des recrutements Elpar sur notre forum, donc vous allez juste sur le site internet, sur le forum, vous cliquez sur forum, vous allez dans recrutement Elpar, ou guide, je sais pas comment ça s'appelle, vous cliquez, vous postez votre candidature, vous suivez les règlements pour poster la candidature, et le tour est joué Hi! Ensuite, on a un nouveau site aussi. On a rajouté notre st st section statistique a été modifiée. Donc, notre ami PHP Pierre a travaillé sur quelques nouveautés sur le site. Donc, le site a eu un nouveau look. Si vous avez envie d'aller voir les, la page statistique, elle est cool. Maintenant, vous pouvez voir euh, tout ce qui est ban, euh, etc. Et on a remis, on va mettre en place aussi un système de, euh, de ban list. Donc, vous allez pouvoir voir qui, qui a été banni. Si vous avez été banni, vous allez pouvoir postuler pour un déban directement via la page de ban -list dès que tout ça sera terminé. Mais pour l'instant, on a déjà affiché le dernier membre inscrit, le dernier ban,